Avec Mino Studio, lorsque l'on prend l'outil Capture, la fenêtre du logiciel est automatiquement réduite. Il est donc impossible d'en faire une capture. Cela pourtant peut être parfois utile. L'astuce est de sélectionner le mode annotation de l'écran avant de prendre l'outil Capture. En effet, l'écran est alors figé et il est très facile de capturer la zone de la page que l'on désire. Par exemple ici, cette partie de quadrillage servira à réaliser un graphique en classe avec les élèves.